Jésus, nous te couronnons, nous te proclamons, roi, présent présents parmi nous, au milieu de nous, nous t'élevons par nos chants. Par nos chants, t'adorons, nous t'exaltons. Viens Jésus, viens t'habiller, t'entrôner, t'aimer. Par nos louanges, louons, je nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Nous proclamons, présent parmi nous, au milieu de nous, nous t'élevons par nos chants, par nos chants, d'entre eux. voix de son salut Sagesse, amour, vite vite est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 Nous sommes frères et sœurs en Jésus, Dieu nous par la main, marchons d'un même pas jusqu'à son retour. Qui pourra nous décourager si Notre Père et notre Dieu. Que tu sois exalté encore ce matin pour tout ce que tu es, ce que tu fais pour nos pères. Lorsque l'on crie, on contourne le regard vers toi, tu es le Dieu qui entend et qui aussi exauce. Ce peuple s'est rassemblé en cet endroit parce qu'il a vraiment confiance et foi en toi, réalisant que tu es réellement celui qui donne la vie. C'est lui aussi qui guérit les malades, mon bénévole Patubisson. C'est lui aussi qui sauve qui délivre aussi mon bébé de mes personnes. Tu es venu pour libérer les captifs. Nous étions des captifs, mon roi. Nous avons rendu la liberté aussi aujourd'hui, Père. Nous sommes confiants, ces Dieu en qui nous avons placé notre confiance et aussi notre foi. Jamais tu n'as failli, mon bébé de père Saint Dieu. Toutes tes promesses à toi sont certaines, véritables. Oui et aussi amen. Nous te remercions pour ces instants bénis que tu nous donnes de pouvoir nous tenir encore dans ces lieux, Père, que tu nous as donné la grâce de pouvoir avoir et pour lesquels nous te prions de pouvoir réellement aussi nous protéger, Père, au oh Dieu et d'agir enfin que nous puissions garder encore par toi pour que nous puissions continuellement chercher ta face pour te servir, Seigneur. Merci encore pour tous les frères et sœurs. Mon Dieu, je te remercie quand on peut voir l'engouement, les, les désirs de ce, ce peuple Bisson pour se tenir encore dans ta maison à toi, mon bien-aimé, Père Dieu. Nous pouvons nous écrier et comprendre pourquoi cet homme a crié. Je suis dans la joie quand on me dit « Alors à la maison de l'Éternel ». C'est vrai, Père, ben, c'est vraiment un privilège, mon roi, de nous tenir encore dans cet endroit où nous pouvons te célébrer, Père, ben, alors que nous voyons qu'autour de nous, combien tout est noir, mon bien-aimé Père, mais toi tu fais briller ton soleil. Amen. Seigneur, que nos cœurs soient attachés aussi à toi, mon bien-aimé Père Dieu. Que la crainte y soit, mon bien-aimé Père pardonne ton peuple, pardonne nos péchés, mon roi, pardonne encore nos manquements, mon bien-aimé Père Soutiens chacun de nous, mon bien-aimé Père Dieu, éclaire-nous encore continuellement, mon bien-aimé Père Vincent. voilà la douleur du cœur, mon bien-aimé Père Dieu, me console, me soutiens, me fortifie, mon Père Saint-Dieu, réjouis encore davantage le cœur, mon Père. Nous te remercions parce que réellement tu es le Dieu qui mérite le merci, père. Oh Dieu merci parce que réellement tu, tu fais de merveilles pour mon frère et pour ma soeur Et ce matin nous prions aussi pour tous ceux qui sont en connexion Ceux qui sont à en différents endroits Père qui invoquent ton nom D'un cœur sincère et pur mon roi qui soit aussi béni Père Merci pour ta bonté, merci pour les témoignages Merci aussi pour les gens individuels qui ont été chantés en cet endroit Père Dieu, pour nos enfants qui ont chanté le Père Dubissant Seigneur tu es roi, tu es merveilleux Père Tibissant, et tu conduis toutes choses en merveille Sois béni encore ce matin car nous t'avons ainsi pris Père Au nom du Seigneur Jésus Christ, Amen que notre Dieu soit béni, vous pouvez vous asseoir. Nous remercions le Seigneur pour ce privilège que nous avons encore une fois d'être dans sa maison et de pouvoir aussi prendre part à ce qu'il fait dans un temps comme celui-ci, où nous savons que le monde est en train de pouvoir passer par les moments aussi tout à fait ténébreux, mais il nous accorde la grâce de pouvoir aussi avoir la lumière, afin que nous soyons certains de sa présence dans. Notre vie et dans notre marche aussi de tous les jours. Nous remercions Dieu pour tout ce qu'il fait, tout ce qu'il a fait aussi dans la vie de tout un chacun, et pour aussi les témoignages qui ont été aussi rendus ici, et surtout aussi pour les chants et les cantiques qui ont été aussi chantés aussi pour sa gloire. Nous sommes heureux de pouvoir également aussi avoir cette communion avec nos frères, nos sœurs aussi. Nous prions pour tous ceux qui sont loin, qui font tous les efforts aussi pour avoir des moments comme ces-ci où nous pouvons nous, nous rassembler aussi. Et surtout, nous pouvons tous ensemble d'un cœur pur aussi élever nos voix vers le Seigneur, notre Dieu. Nous nous réalisons aussi que lorsque nous voyons les jours et les années qui passent, nous réalisons aussi que cela nous rapproche davantage de l'avenir de notre Seigneur, et aussi de notre départ aussi à, à la maison. Nous avons ce désir effectivement que le Seigneur nous aide pour que nous puissions toujours être prêts, pour que lorsque le temps, la trompette retentira que nous réalisons aussi ce que nous sommes disposés à pouvoir aussi accepter ce que le Seigneur, notre Dieu, nous a accordé comme grâce, c'est de pouvoir marcher avec lui et aussi de pouvoir aussi le voir. Comme quand il est dit, je désire le voir face à face. Je crois que c'est le désir de tout un chacun, de ceux qui le connaissent et de ceux qui ont eu ces privilèges de les connaître, effectivement, et que de réaliser aussi que sans lui, nous ne pouvons absolument rien faire. C'est une joie de pouvoir voir aussi de visage ce matin et de réaliser que le Seigneur garde et protège que Dieu vous bénisse te Dieu bénisse richement mon précieux frère et ma soeur aussi et qu'il vous soutienne chacun de vous, nous savons que c'est pas facile mais c'est toujours un combat quand il faut venir à la maison du Seigneur mais nous savons que Dieu soutient chacun et nous nous aimons parce que le Seigneur a fait quelque chose à nous parce qu'il nous a donné sa parole il nous a aussi donné aussi cet amour du Seigneur dans notre cœur, enfin que, comme l'Écriture le dit, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que réellement nous aimons le frère. Que Dieu te bénisse, mes bien-aimés soeurs. Oh, <rire> nous sommes heureux de pouvoir voir que, même si les frontières sont... <rire> nous sommes heureux. Ma soeur Christiane, Dieu te bénisse aussi. C'est merveilleux, ça fait ça fait de la joie de pouvoir voir ce frère et soeur, de savoir que nous nous accrochons tous à cette parole de Dieu. Et c'est vrai, c'est là aussi que le cœur est toujours aussi euh, douloureux quand on peut voir les sacrifices que les frères et les sœurs consentent, effectivement. Vous sentez que vous avez une responsabilité pour ces âmes, pour ces personnes, parce qu'il s'agit de leur vie aussi. Et je prie que le Seigneur m'aide aussi, qu'il nous aide davantage, à ce que nous puissions nous tenir dans la position qu'il faut pour que ces jours-là, nous puissions tous nous revoir. C'est le but, effectivement, pour lequel nous nous rassemblons et pour lequel aussi nous... Nous implorons la grâce du Seigneur pour que nous puissions être tenus dans la foi et dans la condition telle que lui. Dans le livre de Corinthiens que je voudrais lire avec vous ce matin, nous lisons dans Corinthiens au chapitre. De Corinthiens, je pense que c'est cela, oui. De Corinthiens au chapitre 5, je pense que c'est cela, oui. Nous devons lire ensemble. De Corinthiens au chapitre 5. Voilà. des Corinthiens au chapitre 5, nous lisons à partir du verset 1, nous dit « Nous savons du reste que, nous savons en effet, par exemple, que si cette tente où nous habitons, sur, cette, sur la terre, est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle, qui n'a pas été faite de main d'homme.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 Notre Père Céleste et notre Dieu, nous voulons vraiment te dire encore merci pour ce privilège que nous avons et la grâce de pouvoir être un peuple que tu conduis encore dans un temps comme celui-ci. Nous nous résistons vraiment de ce privilège de pouvoir être conduit par ta main à toi Père. « Daigne encore nous pardonner, Père Saint-Dieu, et nous parler encore en ce jour. Nous nous tenons ici, bien aimé Père Saint-Dieu, nous comptons que sur toi, que sur ta grâce, pour que nous entendons simplement les paroles qui ne viennent que de toi, Père. Ce peuple rassemblé en cet endroit n'a confiance qu'en toi, mon bien aimé Père -Dieu, et il n'a foi aussi qu'en toi, mon bien aimé Père Saint-Dieu. C'est pourquoi j'implore ta grâce encore pour que tu puisses m'aider, Père, Dieu en fait que je ne sois qu'un vase, par lequel tu peux aussi nous parler et nous conduire encore à nous éclairer, Père. » Oh, j'ai manqué beaucoup, Père, je te demande pardon pour cela, que tu puisses vraiment m'aider, Père, que le cœur soit aussi un cœur pur, comme tu le veux, afin que la parole ne soit pas ma parole, ni même ma pensée, parce que ma pensée ne peut pas faire vivre quelqu'un. Mais celle t'a pensé à toi, ta parole à toi, Père. Je t'en sublime mon Père. Ton peuple s'est déplacé, ton peuple a fait des sacrifices. Il n'a besoin que de toi, il n'a pas besoin de moi, Père. Tu es le Dieu dont chaque être humain, chaque homme a besoin, mon pas du Et de la voix, fait vivre, mon pas du De la parole, fait naître encore davantage, mon roi. Je te remercie pour ce que tu es, car je t'ai ainsi prié, mon roi, au nom Seigneur jésus Christ. Amen. Au pouvoir vous asseoir. Comme nous pouvons euh, réellement les lire aussi dans les Saintes Écritures, nous voyons que cet homme de Dieu a placé les choses à leur place pour que nous qui allons avoir la grâce de pouvoir les lire, puisqu'il s'est adressé à ce peuple qui était donc à Corinthe. C'était donc un peuple qui était aussi étranger, un peuple qui était donc euh, des païens, donc de, des nations, effectivement. C'est là qu'on voit réellement euh, aussi la... la la portée de la grâce de Dieu et son amour à l'endroit de l'humanité, effectivement, des hommes. Je ne pas, je parlé parlais avec qui hein, ces derniers jours, effectivement, qui me posait donc des questions en rapport avec euh, ces dieux, sa façon de pouvoir faire aussi, aussi, en rapport avec aussi euh, Israël, ainsi de suite. Nous, nous pouvons remarquer que Dieu a vraiment, il est toujours un dieu de sa parole. Et sa façon de pouvoir faire les choses dépasse effectivement aussi l'intelligence des hommes et la façon de considérer effectivement aussi les choses. Et nous comprenons qu'effectivement que le peuple d'Israël était un peuple, un peuple choisi par Dieu, conduit par Dieu effectivement, et Dieu en a pris tellement soin qu'effectivement que sans l'ombre, ne veut pas dire que Dieu n'a rien fait pour eux. Dieu l'a fait, je crois que nous l'avons entendu effectivement chez jeudi aussi, chez mardi je pense. Dieu l'a fait, prouvant qu'effectivement qu il était le Dieu de sa parole et que lorsqu'il a dit une chose, il, il tient à cette chose effectivement et il accomplit cela dans le moindre détail. C'est-à-dire qu'avec Dieu, nous l'avons entendu, il n'y a pas de flou artistique. Dieu quand il parle effectivement, il est clair, il est précis et ce qu'il dit est toujours clair. Il n'a jamais cessé de répéter que le juste vivra toujours par la foi. Depuis ces temps-là jusqu'aujourd'hui, il n'a jamais changé. Donc le problème, c'est nous en fait. Donc c'est qu'il a donné la marche pour le peuple de Dieu. C'est toujours par la foi. Dans les déserts, il n'avait pas... Il avait dit ça dans Il Ils n'auront ni faim ni soif. C'est-à-dire que euh, en marchant avec lui, nous devons être sûrs et certains que nous possédons toutes choses. Regardez effectivement cela comme disons. Donc il, il, il a marché avec ce peuple. Effectivement, il a, il a placé la, le peuple d'Israël, les enfants d'Israël dans la possession d'Abraham. Effectivement, dans le territoire dans lequel il avait fait la promesse. Regardez ce qui est merveilleux. Il a fait cette promesse à Abraham, comme vous vous souvenez très bien comment il a fait cela lorsqu'il a appelé Abraham. Et il avait dit que je donne ce territoire à ta postérité. Donc effectivement ils avaient une terre promise, ils avaient un endroit que Dieu avait décidé pour eux. Regardez, même malgré que sous le chemin, ce peuple a commencé à pouvoir marcher des travers, effectivement, et murmurer, manquer, parce que la colonne de Dieu s'enflamme, il peut détruire tout, effectivement, fait qu'il soit... Et, et, et, il a observé, effectivement, ce, ce peuple. Et effectivement, comme il avait dit à Abraham, je les ferai partir, mais sous le chemin, et sans... Il avait, il pouvait détruire complètement ce peuple. Parce que, ils avaient vu les choses de Dieu, en fait, et que complètement les détruits. D'ailleurs, il avait pris la décision sur le chemin. Lorsque ils, ils, ils, Moïse est parti, effectivement, ils ont fait les vaudors, ils se sont, commencés ça, dans l'idolâtrie, ainsi de suite. Donc, ils, ils se sont égarés complètement de la voix de Dieu, et la colère de Dieu s'est enflammée. Et Dieu a voulu détruire. Il a dit à Moïse, mais écarte-toi, je vais détruire ce peuple. Effectivement, mais je ferai de toi une nation, effectivement, et un peuple qui conduira à ce moment-là, ce sera différent. Mais, vous avez remarqué que Moïse a intercédé. En fait, Dieu voulait vraiment détruire. Parce que l'état dans lequel le peuple était arrivé, il fallait qu'il puisse détruire. Il était vraiment en colère pour détruire. Parce que il y a quelque chose qui s'est passé, ce que il avait fait sa promesse à Abraham. Vous direz, frère, de le savoir, mais je voudrais que vous prêtiez attention. Il avait donc fait sa promesse à Abraham que sa postérité à lui, Abraham, va hériter donc cette terre promise. Mais si vous remarquez très bien, frères et sœurs, il est vraiment sage, c'est Dieu. Écoutez, s'il vous plaît. Regardez comment Satan.. Lui, il ne peut pas laisser les choses de Dieu tranquilles. L'objectif de Satan dans tout ce qu'il fait et qu'il fera, c'est pour qu'en fait que Dieu n'atteigne pas le but avec toi et avec toi et avec son peuple. Ça c'est une chose que vous devez toujours garder dans votre esprit et dans votre pensée. Jamais Dieu ne voudra faire quelque chose qui empêcherait que tu puisses atteindre l'objectif. L'objectif c'est quoi Ce que tu puisses avoir le salut, tu puisses avoir le baptême du Saint-Esprit, que tu rentres un vêtement dans le corps de Christ. C'est ce que Dieu veut de toi et de moi. Et les, tous les âmes qui sont sur la terre, Dieu n'a pas de mauvaise pensée à l'endroit des âmes. Alléluia. Mais c'est vrai ça. Mm -hmm. Mais regardez, mais Satan lui, sa façon de faire et son désir le plus profond, c'est que ce que Dieu veut arriver à pouvoir faire, que cela ne puisse pas aboutir. D'ailleurs, on nous dit qu'il est adversaire de Dieu. Hein? Ça a commencé depuis là-haut, parce que Dieu aime être adoré, parce que c'est celui qui nous a criés. Mais Satan est jaloux de Dieu. Il voulait prendre la place de Dieu. Il voulait qu'il soit adoré. Il voulait qu'il soit, qu'il soit, qu'il soit, qu'il soit les... Dans, dans les. Je, je, je, je, comme je je montrais, c'était toujours Satan comme cela. Alors, ce que Dieu veut effectivement accomplir, Satan ne veut pas que cela puisse arriver. C'est comme ça que vous pouvez voir qu'effectivement, que quand le peuple d'Israël est sorti, effectivement, puisque Dieu avait fait la promesse, et puis, arrivé parce que, remarquez très bien, c'était pas possible de voir qu'un peuple avec toute l'armée qu'il y avait, avec tout ce que Pharaon avait fait, mon frère et ma sœur, il n'y avait pas du suivre, parce que ce peuple-là était vraiment destiné à pouvoir mourir tous en esclavage. Parce qu'il n'avait pas d'armée, il n'avait pas de généraux, il n'avait rien du tout. Mais, mais Pharaon avait l'armée, Pharaon avait toute la structure, il avait, un tout petit peu effectivement. Et ce peuple était là concentré comme ça, maintenu dans l'esclavage. Donc qui pouvait Or Dieu avait dit, c'est pour ça qu'il faut se comprendre, Dieu avait dit à Abraham, je le, ils seront asservis mais je les ferai sortir. Tous les combats de Satan c'est que la parole de Dieu ne s'accomplisse pas. Donc, voilà comment Pharaon s'est mis à pouvoir le maintenir, effectivement, dans l'esclavage. Regardez qui s'est passé. C'était tellement fort que personne, et même dans le, dans le subconscient de gens, non, ils allaient mourir comme ça. Mais voilà que, contre toute attente, Dieu qui avait parlé, il arrive à pouvoir percer, effectivement, même les barrières ou les âmes que Satan avait bien posées pour dire que ici, c'est moi qui domine. C'est, c'est vrai, frère. Amen. Parce que l'homme ne pouvait rien faire. Mais ce n'était pas l'homme qui avait parlé. C'est ça qu'on doit comprendre. C'était Dieu qui a parlé en disant que je les ferai ressentir. Donc, Satan, il a mis les barrières pour, pour, pour faire croire que, que les doutes soient tellement profonds dans le cœur des gens pour dire qu'avec mes yeux, je vois, c'est impossible. D'ailleurs, Pharaon, il est grand. Pharaon, il règne dans le monde, effectivement. Les armées sont à lui. Nous n'avons rien. Donc nous mourons ici, oui, c'est sûr, et certain, nous mourrons ici. 100 ans, 200 ans, 300 ans, frère, ces gens étaient un train de se dire, mais On va mourir, donc cest à qu'il n'y a pas d'espérance, il n'y en a pas. Parce qu'il n'y avait pas quelqu'un qui était au milieu de que non, non, non, non, personne, parce que tout, c'était un esclavage dominé par Pharaon, avec l'armée, avec tout ce qu'il avait, tout le monde le craignait, effectivement, ainsi de suite. Comment sortir Mais contre toute attente. Alors que Satan s'y attendait pas, parce qu'il est toujours surpris quand Dieu fait quelque chose. Il s'y attendait pas à pouvoir avoir que, avec un bonhomme qui était là, et puis qui a fouillé effectivement que Dieu, regardez comment Dieu l'a fait sortir. D'abord, du milieu, de l'endroit où ils étaient. Pourquoi Mais pour le travailler. Satan ne se rendait pas compte effectivement. il dit que c'était un matériel, il a fouillé effectivement. Non, Dieu a permis cela pour qu'il sorte de cet endroit qui n'est plus l'emprise effectivement des démons de Pharaon, ainsi de suite. Oui, et qu'ils soient mis à côté, qu'ils soient nettoyés, parce que quand Dieu veut utiliser un vase, il faut le nettoyage. C'est pourquoi ne refusez pas quand la parole de Dieu vous montre votre conduction infâme. Frères et sœurs, quand la Bible dit que vous êtes comme ça, quand la parole de Dieu s'adresse à toi. En tant que frère, il faut s'habiller comme ça, en tant qu'un soeur, comme ça. Et vous, vous montez toujours, vous ne savez pas ce que vous faites en fait. En fait, vous collaborez avec des démons. Vous dites à Dieu, Seigneur, je n'ai pas envie de pouvoir te servir, toi. Ne perds pas ton temps avec moi. Laisse-moi simplement chanter pour toi ou danser pour toi, mais le restant, je m'occupe. Avec qui je m'occupe, effectivement, même avec Satan. Vous ne dites pas comme ça, mais c'est comme ça que Satan comprend. Ah oui, parce que quand tu refuses effectivement la vérité, la parole de Dieu qui vient vers toi dit, bon, frère, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, sœur, comme ça, comme ça, tu te révoltes. Mais tu fais exactement le contraire c'est que la parole de Dieu te dit. Ce que, en fait, tu dis, Seigneur Dieu, je n'ai vraiment pas besoin de toi. Ce dont j'ai besoin de toi, ce dont j'ai besoin maintenant, c'est en fait de, de Satan lui-même. Parce que, lui, c'est lui qui aime le monde. L'amour de Dieu n'est pas en lui. Donc, tu dis, oh non, je t'aime, toi, Satan. Quand vous me parlez, on ne dit pas comme ça. Mais, en fait, c'est comme ça que ça se comprend. Regardez comment la Bible fait des minutes. Pour n'avoir pas eu l'amour de la vérité, mais pour rejeter la vérité et prendre la mensonge, il faut d'abord... Pour, pour accepter le mensonge, il faut d'abord rejeter la vérité. Donc je refuse ça et je prends ça. Frères et sœurs, nous sommes dans un combat. Nous sommes dans un combat où chacun doit savoir que c'est ce que toi tu accomplis, effectivement, que tu veux, ce qui va déterminer aussi ta destination. Amen. Vous avez souvent entendu parler de ce qu'on appelle la prédestination. Vous vous souvenez bon, Revenons d'abord dans ce que nous disons pour qu'on n'ait pas le plus loin. Alors, Pharaon était convaincu, et tous étaient convaincus qu'effectivement, que là, ici, ce peuple mourra esclave chez moi. Parce que vous savez que ces gens adoraient les serpents. Ce sont des démons. Adoraient les serpents, adoraient les têtes d'oiseaux. C'est comme ça que Pharaon était une divinité, c'était un dieu. Donc c'est, en fait, Satan lui-même, était là pour maintenir effectivement le peuple de Dieu. Parce qu'il dit mais ils ne pourront jamais sortir aussi longtemps que moi j'étais. Il n'y a pas de secours, il n'y a pas de sortie. Mais Dieu, comme nous le disons, contre toute attente. Alors que vous, vous ne vous y attendez même pas. Comment Dieu va faire Qu'est-ce qu'il va faire C'est ça mon frère, ma soeur. Vous savez qu'on n'avait pas entendu dans les scènes d'Écriture ou bien que Dieu, Dieu ait dit à, à Moïse, en disant que je, pardon, à Abraham, que je vais envoyer un prophète. Que ce prophète va aller là-bas pour le faire sortir. Vous comprenez cela Amen. Que ce prophète va partir là-bas il va le faire sortir. Effectivement, ça n'a jamais été écrit comme ça. Non, non, non. non. C'est dire que les gens pouvaient être en train de fantasmer. Non, Non, non, non. Dieu n'a absolument rien dit. Mais il a dit simplement, je, je le ferai sortir. Mais comment il va le faire C'est son problème. C'est là la force du chrétien. C'est là la force du croyant. Amen. Dieu l'a dit, je ne fais que ce qu'il a dit. Amen. Comment il va faire Je n'en sais rien. Amen. Mais je suis sûr et certain. Amen. Alléluia Je suis sûr et certain qu'il va le faire. Amen. Comment Je n'en sais rien. Amen. Mais j'ai simplement la foi en lui. Amen. Oh, frères et sœurs si nous pouvions le faire confiance, Amen. ça c'est la vérité 100%, Amen. frères et sœurs, les choses seront extraordinaires. Amen. Juste le faire confiance. Qu'il a la capacité, lui, d'amener à bien Amen. ce qu'il a dit. Amen. La chose, nous devons simplement être sûrs, savoir que qu'est-ce qu'il a dit. Amen. Parce que si toi, tu sais ce qu'il a dit, à ton propos, mon frère et ma sœur, ni l'enfer, ni les démons Alléاء, ne pourront jamais faire tabac. Non, c'est pas possible. D'ailleurs, il a dit lui-même pour les divinités le... qui... Mais ah, les sejours du mort ne pourront point contre elle. Donc il n'y a pas un démon qui peut te convaincre les contraire. Non, monsieur. Voilà comment le Seigneur a vaincu Satan lui-même. Satan est venu avec la parole interprétée erronée. Lui, lui a dit Il est écrit. Il était déterminé dans sa façon de parler, mon frère. C'est ça ce que Dieu attend de toi. Amen. Toi aussi, tu es une écriture, mon frère. Amen. Parce qu'il est question de toi dans les saintes écritures. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Oh frère, c'est ça. C'est pour ça que nous écoutons à Paris Nous devons entrer dans l'unité là. Amen. Amen. Nous sommes censés être là. Et tant là-dedans, c'est terminé, monsieur. C'est cela, mon frère et ma soeur. Nous avons juste simplement besoin de pouvoir savoir qu'est-ce qu'il nous a dit. À moi, qu'est-ce qu'il m'a dit. Il faut, frère. Pas en général. Non. Mais à moi. Parce que c'est parce que à toi qu'il s'est adressé. Donc, s'il s'est adressé à toi, prends donc soin. Accapare-toi de ce que Dieu t'a dit. Oh, mon frère et ma soeur, ne marche pas en général. Marche en étant concerné. C'est à moi C'est à moi Donc je sais d'où je viens Où je vais Et ce que je dois faire Alléluia Mon frère et ma soeur Toi et moi nous sommes appelés à pouvoir écrire l'histoire Donc avant de partir cet été Avant de partir On laissera une histoire C'est vrai mon frère et ma soeur C'est nécessaire Nécessaire mon frère de savoir combien vous êtes si important aux yeux de Dieu et ce que ce Dieu attend de toi. C'est aussi nécessaire de pouvoir d'abord aussi le connaître lui-même aussi. Il nous a dit que les projets que j'ai formés pour vous sont des projets de bonheur et non pas de malheur. C'est comme ça que Satan pense connaître Dieu. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que Dieu est Dieu. Il dit, vos voix ne sont pas mes voix. Oh, Vos pensées ne sont pas mes pensées. Il reste le divin okay, qui okay, domine okay. sous tous les êtres. Amen. Parce que s'il n'était pas comme ça, oui. il ne serait pas Dieu. Voilà. Nous sommes là pourquoi Pour, pour l'adorer. Parce qu'il nous dit Mais tu es Dieu. Il chante un quartier. Dieu Dieu. Voilà. Ça, c'est la chose. Qui d'autre, non Qui d'autre pourrons nous louer Tu dis, mais tu es Dieu, Seigneur. Il n'y a pas d'autre, il n'y a pas un être à côté de toi. Tu es le seul. Parce que toi et moi, nous avons remarqué effectivement que oui, au-dedans de nous, il y a une profondeur. Il est des, il est des grands aigles nous sommes des aiglons. Nous sentons qu'il est le roi. Amen. Amen. Amen. Amen. C'est merveilleux cela de pouvoir lui rendre à lui ce qu'il ce qu est à, à notre endroit. C'est une grâce énorme, mon frère et ma soeur, que nous avons reçue de la part du Seigneur au travers de notre Seigneur Jésus-Christ, effectivement, pour que nous puissions connaître le véritable. Et la Bible dit que nous sommes donc le véritable en son fils Jésus-Christ, c'est lui donc qui est le Dieu véritable. Un hein, Jean au chapitre 5. Donc nous, nous comprenons qu'effectivement, qu il est vraiment Dieu. C'est ainsi que, pendant que lui, le peuple était comme ça et Satan, des mon dont il était tellement si heureux en disant que ici nous pouvons au monde que c'est nous qui avons raison effectivement que c'est nous qui dominons. D'ailleurs, vous vous souvenez dans les livres de Daniel Je reviens, tu cites. Dans les livres de Daniel, effectivement, vous vous souvenez de ce qui s'est passé, ce que Babylone c'était, c'était la bastion, ce bastion-là des démons, des choses aussi bonnes. C'est là que ça a commencé. Et puis, c'est parti, maintenant, vers les catholiques. vous connaissez cela, non? Parce qu'on appelle la Babylone la grande, non? Donc, grande église, effectivement, l'église, mais source de tout ce que vous avez, effectivement, des fausses vous connaissez cela. Donc, c'est là que le prêtre Athalus, quand il a eu ces discussions-là, pas qu'il s'est déplacé, c'est pour ça qu'on voit à Rome avec toutes ces choses qu'ils font, ainsi ça devient, ça vient de là-bas, effectivement. Bon, bref, c'est pas l'histoire, maintenant. Regardez bien. Il y a eu donc <rire> un roi du nom de qu'on l'a appelé la tête d'or. On l'a même dit le roi des rois ce que nous avons lu. Alors vous comprenez que là étant là, et en même temps aussi avec tous ceux qui étaient autour de lui, de tous les démons, les magiciens, les enchanteurs, savez que Satan veut faire sur son passion là-bas. C'est toujours comme ça qu'il fait. Maintenant, il, il leur a montré que je domine sur tout, je peux faire tout. Ils étaient tellement confiants dans leurs histoires de magie, de ceci et de cela, dans leurs leur adorations, effectivement, comme ils adoraient. Mais maintenant Dieu a fait quelque chose. Il n'est pas allé plus loin, il a pris le même roi. Qu'est-ce qu'il a fait Il lui a donné un songe. Vous vous souvenez Parce que ces gens ont la capacité de dire que nous pouvons prédire, nous voyons des loin, et ceci et cela, nous savons, nous savons, au oh roi, tu seras comme ça. Oui, ils font du toc comme ils le font. Mais voilà que Dieu permet lui-même. C'est pour que vous puissiez comprendre l'autorité qu'a ces dieux. La puissance qu'a ses dieux, qu'aucun être humain ne parviendra arrivera pour voir après Oui, ni même arriver à la hauteur, ni, un, ni même un ange, mon frère. Non. Alors, il a simplement, parce que tous les songes qu'on donne, évidemment, ils ont reçu, puis leurs leur magiciens, ils pouvaient ses voir d'interpréter, Mais il a donné simplement un songe, à qui Au roi lui-même. Donc, ce conseiller, sont des magiciens, vous connaissez, non des sages, de ceci, de cela, les sages, de tout ce qu'on peut imaginer, effectivement. Il a donné seulement les songes à celui-là. Et bon, il lui a montré tout, et ses songes étaient vraiment un songe assez fort. Il lui a imprimé cela dans l'esprit, effectivement. Et voilà que, <rire> le matin, il se réveille. Il voulait donc parler du songe, et voilà que les songe lui est complètement élevé. Mémoire, subconscient, même imagination, rien, tout nettoyé. Mais pourtant, il dit, mais j'ai eu quand même un songe, ça commence à travailler. Alors, c'est pour que nous puissions voir comment est Dieu. Alors, il avait autour de lui des démons. Vous connaissez, non Tous ces magiciens, tous ces hommes-là qui s'attrapent, tous ces chants, ces chants, ces, ces, ces, ces sages qu'il était, effectivement. Eh bien, il a demandé à tous ces sages et ces démons, tous ceux qui étaient autour de lui. Il dit, mais j'ai eu un songe, parce que ça m'a frappé fort. Mais ces songes, effectivement, m'a échappé. Bon, tout est à chacun de nous quand on peut rêver, quand un songe nous échappe, on s'en occupe pas. Puisque, puisqu'ils aient rêvé, je ne me souviens plus. Pourquoi je dois vous déranger C'est une réflexion, non Mais derrière ces songes, Dieu voulait montrer qui il est. Il enlève le songe, mais tu commences à chercher le songe. Mais s'il est enlevé, j'ai même oublié. Pourquoi je vais le chercher Puis tu ne me souviens même plus, il n'y a même plus. Vous comprenez Et pourquoi ça me travaille Mais c'est parce que derrière, il y a quelque chose. Amen. Quelle est la chose qui était en fait ça C'est que Satan avait tellement dominé dans, dans, dans, dans, dans, dans, dans Babylone, effectivement, que les gens adoraient cet esprit-là, effectivement, il se trouvait comme s'il était. Alors il montrait à tout le monde qu'il était vraiment le, le chef là, qui est en dehors de lui. Oui, c'est vrai. Mais Dieu voulait montrer quelque chose de particulier. C'est comme cela que. Il a dit, je voudrais donc que vous me donniez l'interprétation de songe. Alors, comment tu demandes l'interprétation d'un songe dont tu n'as même pas raconté aux gens Maintenant, tu le mets dans une situation très difficile. Pour que d'abord, <rire> il leur dit, mais, euh, et puis eux, ils ont répondu. Il dit, dit donnez-moi l'interprétation d'un songe, mais un songe que je ne vous ai pas raconté, que je ne connais même plus. Et puis, il dit, « Oh, roi, vie éternellement !» C'est comme ça qu'ils sont. « Oui, oui, Oh, roi, vie éternellement, et qu'est-ce qu'il y a-t-il » Il dit, « Mais donne-nous le songe, dis-le nous, et nous donnerons l'interprétation. » Et dit, « Non, le songe m'a échappé. »« Donc, pour que je croie maintenant que vous êtes des vrais, et que ce que vous dites... » Vous voyez, frère et soeur, comment Dieu fait les choses pour qu'on sache qu'il est le seul. N'oubliez jamais cela, mon frère et ma soeur. Il n'y a aucune autorité. Il n'y a aucune puissance. Si ce n'est Dieu le seul. N'oubliez pas, peu importe ce que les démons peuvent être. Parce qu'ils sont d'ailleurs limités. C'est sûr et certain. Mais regardez bien, alors à ce moment-là, il dit, non, -nous, non, -nous, non, non. Et puis il dit, dites-moi dites effectivement là où c'est trouve. Dites-moi les songes et quand vous donnez l'interprétation, je croirai. C'est comme ça que le roi a dit. Hein. Je croirai que l'interprétation est vraie. Ils ont dit, ah, donc ils étaient tous donc tous ceux qui étaient dans la démonologie. Donc ce que vous pouvez imaginer, faites ma défaite, ce que vous pouvez voir même aujourd'hui. Et l'air puissant vient de là-bas. Et puis il se dit, il dit, oh roi, vie éternellement. <rire> jamais roi n'a demandé chose pareille aux charges et aux magiciens. Il dit, oui, oui, oui, oui, oui, ça, vous voulez quand même du temps. Jamais Dieu, mais maintenant, moi, non, jamais roi. Mais moi aujourd'hui, je vous demande à vous, donnez-moi les songes. Et je serai que températion est bonne. Alors il ne savait plus rien faire. Regardez, frère. C'est là que je vous ai dit l'autre fois, je dis, mais... C'est là que Satan pouvait prouver qu'il avait la puissance suprême. Dieu a fait seulement comme ça. Il avait la puissance suprême qui veut connaître tout, effectivement. Et puis comme il montait, moi je rêvais de sonnerie. Alors, Dieu a laissé voir. J'ai dit, mais que les magiciens travaillent, que les devins travaillent, qu'ils fassent tout ce qu'ils veulent pour quand même trouver les songes en question. Ils ont tout fait, vous le savez, non Ils ont tout fait, ils ont invoqué, ils ont tout fait, ils n'ont fait rien Absolument rien! Quand le roi devant lui dit, Oh roi, jamais dit dire... un démon, il dit, non, non, non, ce que je veux, ce que vous me dites les songes, et je croyais, non! Il dit, mais si vous ne le faites pas, eh ben, je coupe la tête à tous. Mais comme vous savez que ces gens-là adorent Satan, tout ça, c'est vrai. Mais ils ont invoqué les démons. Ils ont invoqué Satan lui-même. Il faut dire ça, dit, mais je vais défendre les miens. Ah, bien sûr. Je vais prouver qu'ils ont raison. Qu'ils peuvent connaître effectivement les secrets. Dieu ne disait rien. Ils ont eux-mêmes proclamé qu'il dit mais sur cette terre, il n'y a aucun homme qui peut arriver à pouvoir te donner ce que tu attends, excepté Dieu, excepté qu'il soit le maire de Dieu, quelqu'un qui vient non, oui c'est vrai, il faut qu'il soit Dieu pour qu'il connaisse ce que toi tu es rêvé. Ils ont déclaré ça comme ça. Il faut qu'il soit Dieu. Parce qu'aucun homme mortel ne peut arriver à connaître cela, Au oh roi. Sois en paix avec nous. Le roi dit, non, je couperai vos têtes. Il dit, même sur la terre, il ne peut pas y avoir un tel homme. Il faut qu'il soit un dieu. Amen. Ah Amen. Il faut qu'il soit un dieu. Vous êtes des dieux. Amen. Voilà là où Dieu vous a placé. Amen. Même les démons reconnaissent. Amen. Et il faut qu'il soit un dieu. Ceci n'est pas l'histoire mon frère, c'est une réalité et le monde entier le sait mon frère. Parce qu'on peut dire, oh frère, non, non, non, non, c'est la vérité. Comme on parle de David et de Goliath, c'est la vérité. Tout le monde le sait et ça Dieu a marqué effectivement aussi, c'est vrai frère. Pour que les, les, les hommes sur la terre comprennent qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Satan peut essayer d'insurper comme ça. Il n'est pas Dieu du tout. Il n'est qu'un seul. Écoute, ô oh Israël. L'éternel, notre Dieu, est le seul Seigneur. C'est celui que tu dois craindre, que tu dois aimer. Oui, sœur, mon frère et ma sœur, ne perdez pas votre temps. Ce n'est plus le temps de dire, j'appartiens à une religion. Non, c'est le temps de dire, j'appartiens à Christ. Amen. Le Seigneur est en... Oui, amen, frère amen, et sœur, sortons de ces choses charnelles et naturelles. Je vais seulement à l'église. Non, non, non, non, non, non, non. C'est un, un temps où Dieu est en train de pouvoir travailler et remplir ce qui est à lui. Oui, mon frère. Mais c'est individuellement, ce n'est pas des groupes. C'est individuellement que Dieu agit dans chacun. C'est pour ça, frère. Ne regarde pas la voisine ou le voisin. Même s'il dort, même s'occupe pas. Ne t'occupe pas de lui. Mais toi, occupe-toi de toi parce que c'est avec toi que Dieu travaille. Amen. Il faut qu'il soit un dieu. Alléluia. Mmh. Yeah. Eh oui. Il est parmi nous, il n'y a pas de ça. Il va dit maintenant, je vais tuer tous ceux qui, qui se ça, parce que vous ne valez absolument rien. C'est comme ça. Et vous, qui, un peu, ah, les ancêtres, les sorciers, quand ils vont apprendre ce que j'ai fait, ils vont m'attaquer. Quand vous dites ça, quand vous avez... Mais c'est vrai, frère. Vous êtes comme ça Oh, il ne faut pas que je, je puisse faire n'importe... Parce que si l'oncle là-bas n'a pas mangé comme il faut, il peut m'arriver quelque chose. Eh bien, vous lui donnez l'autorité. Oh, je sais que dans la famille, la grand-mère ou le grand-père... Je vous donne un exemple. Hein. Oui, on a toujours dit qu'il a la sorcellerie, mais il hey, ne faut pas toucher la grand-mère. Parce que si je fais... Oh oui, c'est comme ça. La peur toujours du sorcier. La peur toujours de. Mais c'est ça le problème. Oh, mais vous ne savez pas qui vous êtes. Amen. Le sorcier peut toucher tout le monde. <rire> Il peut toucher tout le monde. Mais toi, Amen. tu n'es pas tout le monde. Amen. Vous êtes fils du Très Haut. C'est écrit, Somme 82. Et ajoute, et vous êtes des dieux. Si tu ne crois pas ça, c'est ton problème. Mais moi, je le crois. Ah oui, frère. Moi, je le crois. Et en tant que fils de Dieu, si tu es né des dieux, tu es censé pouvoir le croire. Ah, puisque Dieu te l'a dit. Donc là, le Seigneur a voulu prouver que ce que lui dit est aussi vrai. Lorsque Daniel a entendu la sentence, ça venait du roi. Un roi qui a décidé et là.. On n'a pas vu Satan venir maintenant pour dire « Non, touche pas à mes amis, ne touche pas à ce qui m'appartient. » Non, lui-même venait plus savoir comment faire parce que c'était lui qui avait résoudre le problème. Il n'a pas résolu le problème. Donc tout son bataclan passe effectivement là-dedans au tranchant de l'épée. Oui, comme, en fait, lui, c'est comme un, un bouc. Il amène toujours comme ça vers, la, vers les abattoirs. Quand il voit l'abattoir, il fouille, il vous laisse passer. C'est toujours comme ça. Bien sûr que oui. Mais oui, mais où, où pensez vous que Satan peut amener quelqu'un? À la vie? À la victoire? Non. non. Ce qu'il veut, c'est que tu joues dans la défaite. Il n'y a qu'un, seul qui dit, fortifie-toi et prends courage. C'est Dieu. Ah oui, oui. Mais oui. Satan ne peut pas t'amener au bonheur. Oh, tu sais, je vois que ma vie ne marche pas bien, je dois aller voir la grand-mère pour elle, pour savoir quoi s'il peut encore me faire un peu l'herbe comme ça, taper l'herbe au pied, parce que je crois qu'il y a beaucoup de malheurs autour de moi. Quel est le bonheur que la grand-mère peut t'apporter Elle-même, elle est dans la dans douleur et dans, dans, dans, dans, dans le malheur, effectivement. Et toi, tu vas vers elle pour pouvoir te donner le bonheur. Quel bonheur elle va te donner Est-ce que vous comprenez C'est nécessaire. Alors nous continuons avec ça, nous revenons Regardez bien. Alors à ce moment-là.. <coughs> Daniel qui entend effectivement la sentence du roi, et il dit à un choc, il dit, qu'est-ce qui se passe effectivement Oh, le roi a décidé de pouvoir couper la tête de tous les sages, effectivement, ainsi de suite. Ah, le roi a décidé de couper la tête de tous ceux qui sont des magiciens, parce que celui-ci sert à rien. Dans sa cour, effectivement, il a eu un songe, mais il a posé la question et tout le monde n'a pas su répondre. Évidemment, il a attendu, il était, il était mal au colère qu'il veut couper la tête de tous. Alors ah. Daniel dit, ah bon, il veut couper un truc, effectivement. Il dit oui. Alors il dit Arjok il dit, il dit, il dit, mais va voir le roi. J'aime Dieu. Amen. Nous sommes différents, mon frère et Bien qu'étant des hommes. Qu'est-ce qui fait la différence par rapport à nous Frère et soeur, ce pas qu'on a mangé quelque chose. Qu'est-ce qui fait la différence en fait C'est la foi. Amen. La chose que vous ne faites pas attention là, c'est justement cela. La foi. Si nous n'avions pas la foi, nous ne serons pas ici. Est-ce que vous comprenez Amen. Ajoutez à votre foi, toujours. Parce qu'on peut vous parler des, des mystères, des et de cela. Mais quand il n'y a pas la foi, ma soeur, ça ne sert à rien. Tu peux bien être là, puis écouter tout ça. Mais sans la foi, ça ne sert à rien. Parce que c'est parce qu'il n'y a pas de foi qu'il n'y a pas non plus de changement en toi. C'est vrai, frère et soeur. Parce que des années, des années, tu écoutes la parole. Mais il est changement là dont Dieu a besoin en toi. Il est simplement dans ton esprit, mais pas dans ton âme. Parce que quand l'âme est changée, les choses, toutes les choses changent. Vous vous souvenez, nous l'avons dit ici aussi, je reviens à cela, nous l'avons dit, c'est parlé ici. J'ai pris pour que Dieu nous aide à comprendre la différence entre la révélation que Dieu peut te donner, effectivement, par rapport au soupçon. La frontière est infime, vous prenez ce qui est du diable pensant que c'est de Dieu. Vous prenez le soupçon que vous avez à l'endroit de quelqu'un pensant que c'est la révélation de Dieu. J'ai toujours eu à pouvoir dire, ce n'est pas possible. Dieu n'est pas quelqu'un qui apporte de troubles. Non, c'est un Dieu de paix. S'il donne la révélation, c'est pour qu'il y ait la paix. Dieu, Dieu vient pour régler le problème. Non pas pour susciter des problèmes. Est-ce que vous comprenez? C'est cette connaissance que vous devez avoir, mon frère et ma soeur, quand vous, vous serez en paix les uns envers les autres. Et si vous comprenez simplement, que, que nul en son cœur ne pense du mal de son prochain, mais comme le mal est tellement ancré. Vous souvenez, je reviens un vous souvenez ce que le Seigneur a eu à pouvoir dire et pourquoi il a détruit effectivement cette pays, cette, cette, cette, cette époque-là, effectivement. Il dit, chaque jour, leurs pensées étaient continuellement tournées vers le mal. Il n'y a pas un jour où tu peux avoir de bonnes pensées du matin jusqu'au soir. Toi toujours, il pense. Toi toujours, il a fait. Toi toujours, il fait. Et toi toujours, frères et sœurs, ça c'est pas une vie. Ça c'est une emprise diabolique. Et puis tu n'es pas en paix. Parce que tout celui qui est à côté de toi, il pense. Il pense de moi. Moi je pense, oh le Seigneur m'a inspiré. Le Seigneur t'a inspiré pour te se troubler Dieu n'est pas un Dieu qui trouble les gens. Dieu est un Dieu de paix. Nous avons affaire à un, un adversaire, mais très fort. C'est pour ça que vous n'êtes pas heureux, même que vous entendez la parole de Dieu, vous n'êtes pas heureux parce que vous avez des dossiers qui sont ancrés. Là, dedans dans le cœur, oui, alléluia, mais tu as le dossier avec un frère. Tu as le dossier avec un oui, lui, là, il ne m'aime pas. Des dossiers sont toujours là. Mes frère, brûlez les dossiers. Libérez-vous. Mais c'est vrai, je ne sais pas comment parler, frère et soeur. Libérez-vous, parce que ces dossiers-là vont vous amener en enfer, mon frère. Débarrassez-vous de tous les dossiers. Peu importe les années, mais débarrasse-toi. Il a fait, je pense qu'il continue à faire ou à penser, peu importe. Je veux voir Jésus, moi. Ah oui, quand les dossiers sont brûlés, la délivrance est là. Mais j'ai loué de tout mon cœur. Je suis dans la joie dans la maison du Seigneur. Même si on ne veut pas me voir, moi je veux voir tout le monde. Que ma présence gêne, mais leur présence ne me gêne pas. Oh, oh je, je, je sens que je gêne. Je vais revenir à Je sens que je gêne. Mais tu gênes qui Si lui, c'est ça, j'ai toi non. Ah non, tu me gênes. Moi, je, toi, toi tu ne me gênes pas. Oh non, toi, non, non, non, moi, toi, toi tu ne me gênes pas. Est-ce que vous comprenez Non, je, tu, tu me gênes, dis-moi, moi, pour moi, il n'y a, a personne qui me gêne ici. Je suis heureux. Mais c'est la vérité. Parce que souvent, on prend des alliés, un projet mais on dit, si on, on, on pouvait aller plus loin. Pourquoi Parce qu'il est assis là, il me gêne. Ça, c'est comme si, il y en a des ceux, il y en a des sentiments, je disais, j'attendais jusqu'à tel Oui, pendant qu'il est assis à côté de moi, je sens les, les... les ondes bizarres. Quand je prie, c'est que c'est son état qui fait bloquer ma prière. Oh, frère, oh, ma c'était qui, où? Quel que le frère qui est assis à côté de toi et bloque ta prière? Non, c'était péché à toi qui bloque ta prière! Hein, je sens les autres négatifs. Si les tu sais que tu as un problème de délivrance. Oh frère, frère, que Dieu nous aide, qu'on comprenne l'importance que si si le feu qui vient vers moi, il est négatif. Moi je dois être positif. Hein? Positif, s'il est froid. Hein, vous comprenez S'il est froid, moi je suis chaud. Mais j'échauffe celui-là. Il est froid, je m'accroche. Ma chaleur les choses, est chaude, mais c'est vrai. Il ne faut pas trouver des raisons. Le problème, c'est toi. Exactement. Si moi, je suis chaud, tout nous monde chauds. chaud. Amen. Amen. Amen. Vous avez jamais remarqué, si vous êtes assis, quelqu'un de comme ça. Tu te va un peu le. Vous avez un mauvais, mauvais état là-bas. Mais quand vous voyez, Alléluia, gloire à Dieu, ah, hallé, Alléluia. Vous que ça vous communique. La chaleur vous communique. Alors, sœur, sortez de votre. Dis Seigneur, je suis venu pour aussi sauver les autres. Laisse que ma vie influence dans le bon sens. Un frère ou une sœur Je vais simplement être un instrument. Pour le restant de ma vie, Seigneur. Laisse-moi aussi aider les autres vont te voir aussi au travers de moi. Et quand je partirai, que l'histoire continue. Alléluia, Alléluia, Alléluia Comme on parle de Joseph, comme on parle de Jacob. Comme... Il me dit aussi que dans les récits, on dit « Ah, nous avions telle sœur. Alléluia !« Sa vie m'a influencé. Tu es parti, mais ton histoire continue d'influencer, frère. » C'est dans cela qu'on doit travailler. Pas de négatif, mais toujours de positif hein? Comme le Seigneur l'a dit Si tu es tiède Je te vomirai Puis-tu être bouillant Frère, pas un tout petit peu Oh je suis un peu chaud, non, trop chaud Parce que quand on dit bouillant, ça boue hein? Hein? Ça boue, c'est pas que bon Ah j'ai été un jour un peu, un peu chaud, chaud, chaud Non, bouillant Tel que si quelqu'un à côté de toi dit aïe aïe aïe aïe Oh là là là là là, là. c'est comme cela que je dis effectivement les jours de Pentecôte. Ils étaient, ils étaient tellement bruyants, le feu était là. Ils étaient tellement bouillant ils Alléluia, oh, il oh, frère, Amen. je veux être comme toi. Amen. Oui, monsieur, il faut cela. Amen. Que le voisin qui à côté de toi dit, ah, je veux être comme toi, ça. Comme toi, frère. Amen. Que puis-je faire Amen. La flamme. Amen. La flamme. Frères et sœurs, réveillez-nous. Oui. On est toujours en train d'attendre Nous, n'attends pas qu'on puisse te chauffer. Oui. Toi, chauffe aussi les autres. Oui. On doit, plus que sur... Oh, tu sais, la sœur-là avait dit, le frère-là dit, Non, frère, ça donné ça à Satan. Oui. Ce sont ces dossiers oui. qui les traitent avec ses démons. Oui. Nous, nous occupons des choses de Dieu. Nous traitons comme Dieu les dit. Effectivement, quand je vois mon frère toujours positif, et puis je reviens. Et puis ce qui détruit, arrêtez quand même, frère, ça. C'est toujours, celui-là a dit, celui-là a dit à tel, celui-là a dit à tel, frère, et soeur, vous n'êtes pas des croyants, vous travaillez avec des démons, des messagers de Satan. Ah, Qu'est-ce que vous allez donner comme message à l'autre Ce n'est pas le message des dieux. Non, non. avec le Seigneur, c'est toujours quoi La bonne. nouvelle. Mais ce que toi, tu apportes, c'est la mauvaise. Nouvelle. Eh bien, voilà la différence, on la voit. Tu vas dans la maison d'un frère, tu sors, au lieu de pouvoir, quand tu rentres là-dedans, il dit, Alléluia, gloire à Dieu que tu m'as envoyé ma soeur, j'étais tellement, vraiment mon, ma foi a baissé un peu à cause de l'épreuve, mais quand il est venu, les témoins de l'évangile, ce qu'elle ce qu'il m'a raconté, oh Jésus-Christ, tu es vivant. Au lieu de comme ça, on dit, oh Seigneur mon Dieu, pourquoi tu, tu as permis qu'elle rentre chez moi à la maison? Maintenant, moi j'avais peu de problèmes. Maintenant elle m'a laissé ça. Elle dit n'oublie pas hein, quand tu la vois là, quand tu regardes, elle dit bonjour, ouh, et elle te dit bonjour avec malédiction parce que tu sais moi j'ai entendu un peu, hein C'est pour ça que je t'aime, je vais te dire, hein? Puisque je t'aime, je vais te dire, tu l'aimes, tu veux l'enfoncer. <rire> On n'est pas appelé à pouvoir enfoncer les gens, mais à pouvoir laisser les enfants de Dieu délivrer de la servitude des saints. C'est pour ça ne collaborez pas avec des démons. Tout ce que vous avez comme Ah, mais je pense, ah, non, quand c'est positif, il dit pour le bien de gloire à Dieu, Seigneur, tu me pousses à pouvoir penser du bien, à prier pour ma sœur, mais pas toujours Oh, je vu, tu vois bien, c'est si, c'est là. Dieu n'est pas un Dieu de trouble. Satan pensait que c'était terminé, les enfants d'Israël. Il dit, Là maintenant, c'est fini. Moi, je les enferme dans cet état dans lequel ils sont, effectivement, pas déçus. Mais ils n'ont pas compris, effectivement. Vous savez, quand Dieu t'est choisi ou t'appelle, effectivement, il doit y avoir toujours une parole et une promesse. Ah, j'ai toujours eu à pouvoir dire, j'ai dit, Satan n'avait pas bien prêté attention. Mais <rire> il n'écoutait pas très bien. Parce que quand Dieu a permis que ce peuple entre dans l'esclavage, il avait déjà dit, ils entraient dans l'esclavage avec une parole de là que quoi qu'ils sortiront Pas qu'ils mourront esclaves, mais qu'ils sortiront. Vous savez, nous savons que la Bible nous dit que Dieu a créé toutes choses par sa parole. L'autorité de Dieu est reconnue dans l'univers tout entier. Dans les cieux, sur la terre, sur la terre. Parce que tous ceux qui existent reconnaissent quand même que c'est n'est pas la parole de Dieu qu'ils existent. Donc si Dieu a prononcé une chose, il ne pourra jamais l'oublier. Mais Satan ne peut pas garder la parole de Dieu. Non monsieur, non, non, non. vous savez, vous connaissez un perroquet par rapport à un être humain Vous connaissez les perroquets Mais les perroquets, il ne fait que répéter quelque chose cette chose-là ne vient pas de lui et il ne peut même pas voir part avec cela mais il ne fait que répéter simplement mais un être humain quand il doit parler, il réfléchit ça vient de lui est-ce que vous comprenez j'espère que vous comprenez <rire> parce que vous pouvez entendre par exemple euh, les perroquets disent attention attention, mais les perroquets ne faisaient pas attention non mais répète à attention Attention, attention, attention, mais lui-même. Ah oui, oui, oui. Mais il ne fait pas, parce qu'il ne connaît pas ces cinq, attention, mais il dit attention. C'est comme ça que le diable dans ce sens avec la pandémie. Mais c'est vrai. Remarquez très bien que tous ceux qui ont été en communion avec le Seigneur, ils étaient convaincus, ils savaient, mais avec une détermination ferme, que Dieu du ciel, qui a fait entrer le peuple d'Israël ici, lui-même, il va le faire sortir. Vous voyez comment un fils de Dieu connaît les choses de Dieu et quand il écoute les choses de Dieu, il ne laisse pas en fait l'interprétation du malin vient. C'est pour ça que le Seigneur ne cesse de vous parler, frères et sœurs, pour que vous fassiez attention de ne pas tomber dans les pièces, de devenir vos propres prédicateurs à vous, vos propres docteurs à vous, vos propres... C'est vrai, vous pouvez lire, vous pouvez lire effectivement, mais en fait, les diables toujours vous aguets. Maintenant, regardez très bien. Quand le Seigneur a parlé à Abraham, vous connaissez, je ne le dis pas, mais vous connaissez les Écritures, non Il dit, ils seront à pendant 400 ans. Et après cela, je les ferai sortir. Il a bien précisé, avec des présents. Le cadeau ne se passe pas. Je le ferai sortir. Il n'avait pas dit que j'enverrai un prophète. Il a dit que je le ferai sortir. Vous suivez cela Quand Joseph voulait partir, vous savez ce qu'il a dit à son peuple Il n'a pas dit qu'un prophète allait vous faire sortir. Il a dit, Dieu « Dieu vous visitera. » <rire> Un fils de Dieu reste avec l'Écriture. Voilà pourquoi les saintes et les saintes Écritures, on nous combat, on nous critique, on nous insulte, il n'y a pas de problème. Mais n'oubliez jamais, Dieu ne peut pas accomplir ce que nous allons dire. Il accomplira toujours. Bien sûr, les saintes Écritures, il a dit, j'essaie une chose que le Seigneur notre Dieu, Dieu, il vous visitera. Ce qui est extraordinaire, comme je l'avais déjà dit ici, c'est que c'est au moment où vous venez d'entrer, aussi en Égypte, à Goshen. vous comprenez cela Il dit le Seigneur vous visitera, et quand vous partirez d'ici, donc, euh, que Dieu te bénisse, mon précieux frère. Donc, il n'entrait pas pour s'enraciner, pour mourir esclave. Non Il dit écoutez très bien, vous venez d'entrer, mais quand vous partirez, donc cela ne doit pas quitter vos oreilles quand vous partirez. Donc vous devez partir d'ici après. Donc même si l'esclavage était venu à un point tellement culminant, la voix avait déjà dit que vous partirez d'ici. Il dit quand vous partirez. Parce que je sais que moi je mourrai ici en Égypte. Frères et sœurs, je ne sais pas si vous regardez bien, si vous comprenez très bien, mais un fils de Dieu jusqu'à sa mort ne vivra que par la foi. C'est la foi qui te connecte à Dieu, mon frère. Et la Bible te dit, sans la foi, c'est vrai ma soeur, sans la foi, il est absolument impossible d'être agréable à Dieu. C'est pour ça que dans tous tes combats, peu importe la taille du combat, si en cet moment, c'est là que ça te cherche, ça te cherche si en cet moment, à quoi la taille de preuve, tu perds la foi, Satan danse. Parce que c'est qui te maintient ce qui te donne encore la force, effectivement, c'est même s'il est petite, mais c'est cette foi-là qui fait que Satan ne peut pas arriver à pouvoir t'enfoncer plus bas. Souvenez-vous de Job, Job on a tout frappé à coucher à droite, effectivement, on a tous, Satan disait, ici, quand tu toucheras là, bon, bon, bon, il va te maudire en face. Mais il avait une foi. Là, je, vous savez, euh, comme l'épreuve de Job est une des preuves les plus dures aussi pour un homme. Tout le bien qu'il avait, tous ses enfants, puis la maladie sur son corps, pour l'avenir, les gens quand il voit dire, ah cet homme il a péché contre Dieu. C'est comme cela que ses frères et soeurs sont venus, non et Autour de lui, même pas tout près de lui. C'est pour ça que j'ai toujours dit, mais les gens qui sont avec vous aujourd'hui, ce sont les mêmes qui demain vont vous critiquer. Ah, nous étions avec lui, vous savez ce qu'il faisait. Ils vont vous critiquer, ils vont parler. De... Parce que Satan va les utiliser à un certain moment. S'ils ne sont pas spirituels, ce sont ceux-là qui vont porter le poids. Port. Bien sûr et Satan. Bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Et vous app... Je vous dis, hein, on vous applaudit aujourd'hui. Ah, moi on m'applaudit. Mais demain, ce sont eux qui vont vous rejeter. Puisqu'ils vous ont, ont béni. Demain, ils vont vous maudire. Les mêmes personnes qui vous bénisse aujourd'hui avec tout ça, demain, ben, ça sera problématique. Vous savez, c'est ça qu'il faut comprendre, effectivement, que ce n'est que la grâce de Dieu. Que quelqu'un peut tenir. Et comme on pouvait voir Job, Satan, il dit, il dit, mais, il dit mais touche assez bien. Et ça, ça, ça, ça. Il dit, mais tu vas voir, il va te mourir en face. Mais il a été tellement malmené dans ceci dans cela. Même dans les bas-fonds. Mais cet homme n'a jamais manqué de foi à Dieu. Mais Dieu savait. Dieu l'a regardé, Job. Vous connaissez ce mot qui m'entendait dire Dieu savait. Dieu savait comment Job serait à son intérieur, effectivement. Tout ça, en fait, c'est ta foi à toi. Mais en qui Pas en toi-même. Pas dans tes biens. Ta foi à toi. En oh, celui que tu as acquis. Est-ce que tu reconnais que c'est Dieu est capable C'est pour ça que même si le combat devient tellement si dur que tu as l'impression que tu regardes que tu ne vois même pas la lumière de Dieu autour de toi, ne baisse jamais les bras. Amen. Sache que le Dieu là qui t'a parlé une fois, il n'est pas parti loin. Il se tient toujours là et toi tu ne le vois pas. Mais qu'est-ce qu'il le voit? Mais c'est ta foi. Pourquoi ta foi? Il a dit que je ne t'abandonnerai point. Je ne te délaisserai point. Donc il t'a fait la promesse qu'il sera là avec toi. Donc c'est à toi de voir vaquer parce qu'il me l'a dit même si je ne vois pas cela, je suis sûr et certain. C'est cette foi-là, mon frère, qui va donner encore la force, qui fait que Satan va fuir, Et que toi, frère, et que toi, soeur, tu auras la victoire dans l'épreuve. Parce qu'il n'y a aucune preuve que Dieu ne peut nous faire sortir. Mais le problème, c'est que l'homme, conscience, alors, Satan n'avait pas, tu sais, il a écouté, mais il n'avait pas pu arriver à pouvoir saisir les choses. Et comme Joseph allait pouvoir dire à ses frères que quand vous partirez d'ici, ne laissez pas mes eaux. Vous vous souvenez Joseph savait une chose, il avait foi en Dieu. Il n'était pas sorti, mais il était là, mourra en Égypte, mais il savait bien que Dieu allait visiter son peuple. Et il dit à ses frères, ce quand vous allez partir, donc vous partirez, n'oubliez jamais mes eaux ici en Égypte, parce que ce n'est pas chez moi. Pourquoi ne vous battez-vous pas, écoutez, quand vous partirez, glorifiez Dieu qui vous a délivré, pourquoi a-t-il ajouté, n'oubliez pas, maison. Dieu ne fait pas les choses en partie. Quand il s'agit d'un fils de Dieu, une fille de Dieu, n'oubliez pas ce que vous entendez, frère et soeur. C'est là que vous devez comprendre effectivement, que, et je le répète encore davantage, que ne perdez pas votre temps, dit, Jésus, nous irons, nous irons, dans les cieux, nous irons. Frère, pour aller au ciel, il faut être certain de qui tu es. Bien sûr que oui. Il faut être certain qu'effectivement que, ça je suis sûr et certain que je le verrai, j'irai là-bas, c'est sûr et certain. Cet homme a eu à pouvoir dire à ses frères et quand vous partirez d'ici, n'oubliez pas mes eaux, pour quelle raison Pourquoi un homme après tant de temps comme ça a pu dire une telle chose comme ça, que quand vous partirez d'ici, vous aussi partir, effectivement. Et puis je vais vous rappeler une chose, frère et ça <rire> Les enfants d'Israël sont sortis. Mais pendant qu'ils étaient là, 400 ans sont passés. Il y a eu beaucoup d'enfants d'Israël qui sont morts. Est-ce que vous suivez Est-ce que, est que vous suivez Ils sont morts aussi en Égypte. Enterrés aussi en Égypte. Mais quand le temps de Dieu est arrivé et que Moïse est venu et qu'il a fait sortir son peuple, quels sont les eaux qu'ils ont pris Mais tous ceux qui sont morts en Égypte Seulement les eaux de Joseph. Amen. Les autres sont restés là-bas. Mais les eaux de Joseph sont, ont été pris, effectivement. Et autres Jusqu'où Jusqu'où mon frère Mais dans la terre promise. Amen. Amen. Et pour quelle raison? Pour quelle raison vous ne vont pas rester en Égypte, effectivement Les autres sont restés. Hein? Pourquoi Joseph vous ne va pas rester en Égypte pourquoi les autres, ne va pas rester à mon frère Pourquoi Pour quelle raison Parce que la parole de Dieu avait parlé des Silo, donc les Messie, il n'avaient pas à venir à l'Égypte, mon frère. Mais c'est là-bas, dans la terre promise. C'est pour ça que les pays étaient un premier, premier, parce qu'ils va venir effectivement. Et qu'à la résurrection, effectivement, parce qu'ils sont tirés. Mais, euh, Joseph devait être là. Amen. Ce jour devait être à cet endroit-là. Bien sûr, messieurs c'est comme ça que, quand il est ressuscité, les tombeaux se sont ouverts. Amen. Joseph est sorti, tout ce qui était de son sorti. Oui, messieurs, oui, madame, ce n'était pas une chose tout à fait à prendre à la légère, mais c'est quelque chose de très important, parce que si aujourd'hui, toi, écoutez bien, s'il vous plaît, si aujourd'hui, toi, frère tu et ça, tu meurs en dehors de Christ, tu ne pourras même pas partir dans sa présence. Dieu a pourvu un endroit qu'on très bien. C'est pour ça qu'il dit ceci que je ne veux pas que vous ayez un que ceux qui sont endormis en Christ. On nous dit que les morts en Christ, pas en dehors de Christ, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Donc il faut mourir en Christ. Et ça veut dire quoi, mourir en Christ Mais oui, c'est dans le corps qu'on doit se trouver. Parce que quand il y aura l'enlèvement, ce n'est pas toi l'individu, ce n'est pas moi l'individu, bien que ce sera les individus, mais il faut que vous compreniez. Mais il s'agit du corps des Christ, une unité en fait. Un ensemble qu'on va enlever. Donc si toi tu es en dehors de, de cette unité-là, tu ne pourras jamais être enlevé. Donc il faut être dans la place, dans le lieu que Dieu a voulu qu'on se retrouve. C'est là qu'on parle, effectivement, de, de lieu de, de, de rassemblement. Là, à cet endroit, bien sûr. Il faut observer très bien, effectivement, que même, même quand vous pouvez voir, en fait, que vous puissiez comprendre, parfois, dit dites, « Mais frère, Dieu n'est pas un Dieu qui, est, pas, qui est un enfant. »« Non, monsieur, je vais vous montrer quelque chose pour que vous puissiez comprendre, parce que je ne vais pas rentrer dedans, parce que je vais prendre du temps. »« Du temps d'Abraham. » Bien marche marché avec lui, non Vous savez ce que Dieu avait dit à Abraham ?« Prends ton fils. » ton unique là. N'est-ce pas va me l'offrir sur une de montagne, non, c'est pas Vous connaissez la montagne, n'est-ce pas, non C'est Moridia. Et Moridia, c'est où c'était C'est là que les temples ont été bâtis. Les temples ont été bâtis aussi, sur une de montagne, non, à Moridja, non Et ça veut dire que c'était où c'est C'est à Jérusalem. Bien sûr, mais les temples n'étaient pas bâtis ailleurs, c'est à Jérusalem. Donc Dieu place les choses à leur place, effectivement. Bien sûr, monsieur, bien sûr, madame. Ce n'était pas en Égypte qu'on était à bâtir les temples d'Israël. Hein? Ce n'était pas en Égypte que, ou bien dans un pays étranger où on pouvait aller offrir effectivement son fils. Là. Non, c'était un endroit bien précis. Dans un lieu bien précis. Ah bien sûr que oui. Dieu ne fait rien par hasard. Donc c'est nous qui devons comprendre effectivement ce que Dieu est en train de pouvoir faire. Parce que marcher, c'est pour ça frère, on ne marche pas comme des, des je sais pas comment on peut dire effectivement, parce que tout le monde va... Non, non, non, non, non, non. ne vous occupez pas de la foule. D'abord, des... prêtez l'oreille. Mais qu'est-ce qui qui qui que... Parce qu'on va dire, frère, mais frère... Il faut que vous sachiez que Dieu parle comment? Joseph n'a pas été comme les autres. Il savait très bien qu'il dit, mais il viendra, vous sortirez d'ici, mais en fait, n'oubliez pas mes eaux. Est-ce que vous comprenez? C'est qu'un fils de Dieu, il doit comprendre, Dieu lui révèle les choses. Où je dois aller prier Qu'est-ce que je dois faire effectivement Et pourquoi je dois... Parce que tu vois pas là je Donc, moi-même, je dois sentir que Dieu veut que j'aille à cet endroit. Et pourquoi je dois aller à cet endroit C'est toujours la courrier des dieux, non Pourquoi C'est pour ça que, frères et sœurs, vous venez, et puis, moment, quand la parole commence à chauffer, vous sortez, vous commencez à murmurer. Oh, quelqu'un... A... Que parfois, il dit que voilà, comme d'autres, dit... Oui, les patients aujourd'hui, je crois que quelqu'un est allé le voir pour lui parler de mon problème. Vous allez apporter des péchés pour rien du tout. Vraiment pour rien du tout. Et puis, je n'ai même pas le temps de perdre avec vos problèmes. J'ai déjà moi-même des problèmes que je veux que Dieu m'aide à régler. Et pourquoi moi, je Oui, frère, je, je prends la grâce du Seigneur tous les jours. Eh bien, si vous pensez que je vais perdre mon temps à pouvoir aller fouiller, il faut savoir... Non, non, non, ce n'est pas mon problème. Mais ce que vous ne pensez pas, c'est que si Dieu vous a touché et qu'il vous a parlé, c'est que Dieu vous a vu. Au lieu d'en avoir après les pasteurs, dis-seigneur, que ton nom soit béni. C'est la nature d'un fils de Dieu. Vous allez murmurer, critiquer. De toute façon, vous le savez, que vous m'aimez, que vous me critiquez et que vous m'insultez, ça ne va pas changer en moi. Vous pouvez avoir des natures comme ça. Je viendrai ici, je prêcherai toujours la parole de Dieu comme Dieu me conduit. Ils disent, ah mais ce jour-là, il a parlé, ça m'a blessé, ça rentre ici, ça sort là. Moi je prêche la parole. Si ça te blesse encore, c'est ton problème. C'est important. Ne pensez pas que vous allez parler à quelqu'un, que les frères de sœurs va entendre, et puis il va chercher à pouvoir changer. Moi ici, vous pouvez oublier, frère. Pour quelle raison, frère et soeur Parce que Dieu m'a fait passer par ces choses-là. Bien sûr. Moi, je ne peux pas prêcher la parole pour te plaire, toi soeur. Moi, je ne cherche pas à pouvoir remplir la salle. Non, je cherche des frères et sœurs avec on doit aller au ciel. C'est tout. Vous voulez des grands endroits, c'est ailleurs. Vous voulez faites-moi marcher avec Dieu, Eh bien nous marcherons. Je ne peux pas supplier mon frère. Mais supplier, peu importe qui il est, quel don il peut avoir, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Quand on dit, quand on dit A, ah, on marche avec A. Ah. Ne pensez jamais que vous m'influencerez par votre attitude. De toute façon, d abord, je ne vais pas serrer la porte de l'Assemblée, comme ça même quand il rentre, la poignée va tomber. La poignée tombe, je ramasse, j'aimais, je, je peux visser moi-même et j'ouvre. C'est important, frère, parce que certains pensent que si peut-être on ne fait pas ça, vont... non, non, non, non, j'observe. Tu ne fais pas, moi je fais. Amen, amen. Ce que vous ne réalisez pas, frère, quand vous montez les dos, Dieu vous fait partir, il remplace un autre. Ce n'est pas mon église, ce n'est pas mon œuvre, c'est lui qui m'a conduit à pouvoir te dire effectivement, faire ce que je dois faire, effectivement. Il m'a appelé pour cela. Moi, je fais seulement mon travail. Lui, s'occupe du reste. Amen. C'est important. Donc, que nous comprenions effectivement que qui nous sommes et que quand nous avons cette grâce de la part du Seigneur, effectivement, Dieu ne va pas nous laisser en ténèbres Il va certainement nous parler, nous montrer effectivement, même si les ténèbres, il va quand même envoyer sa parole pour qu'on voit où nous sommes, ce que nous allons effectivement. Et c'est comme cela que les diables pensant qu'il en avait terminé, que c'était fini, Dieu pourvoit par sa façon à lui. Effectivement, c'est Dieu qui les a visités. Mais <rire> il les a visités au travers d'un homme. Et vous savez ce qu'il a dit de, de Moïse <rire> Ça C'est extraordinaire. Vous savez ce que Dieu a dit de Moïse Et Moïse, qui disait :« Je ne sais pas parler, Seigneur. » Il lui a dit :« Je t'ai fait Dieu. Alléluia. Ah. Ah. Toi, tu tiendras la place de Alléluia. Dieu. Dieu, Alléluia. Dieu, non toi, Moïse. » Tu la place de Dieu. Et Aaron, ton frère. Il ne fait pas seulement dire. Aaron, ton frère sera ton prophète. Amen. Oui, c'était. Vous connaissez, non C'est écrit. Amen. Vous avez remarqué à quel homme il s'est adressé Ce n'est pas à des hommes comme si oh, qui, qui pense qu'ils sont aujourd'hui, moi je suis comme prédicateur. Si Dieu lui dit ça, mais c'est fini ça. Le monde va tomber, écrouler. Et bien euh, moi, partout, tout le monde doit savoir qu'il est le seul et l'unique. À qui il a dit ça À un homme qui disait D'abord, Dieu lui a montré, mets ta main ici, mais et puis j'ai ton bâton. Il a montré la puissance qu'il avait. Vous pouvez dire Alléluia, je vais dire, j'ai la puissance, Dieu m'a visité, venez chez moi, je suis le seul. Non, l'homme dit il dit, Seigneur, <rire> malgré tout ça, moi ici, j'ai un problème, Seigneur. faudra on a son armée, et puis je ne sais pas parler, effectivement. Oui, il dit Seigneur, envoie qui tu veux. Il n'était pas comme un comédien aujourd'hui qui dit, ils sont là, ils s'éteignent devant vous. Ah, j'ai dit à Dieu qui je ne veux pas prêcher. Et tout ça. Mais, mais des faux, des menteurs, des gens mauvais. Oui, monsieur, ils sont des menteurs. Amen. Tout ça pour gagner ta confiance, pour dire, ah, ce frère-là a dit que Dieu. Et puis il dit, bon, prenons Asaïe, prenons Matthieu, prenons Jacob, et prenons. Tu as dit que tu n'as pas voulu Dieu. Tu ne me fais pas courir toute la Bible entière. Non, je ne pas. Il y a un problème, monsieur. Dis-moi la vérité. Amen. C'est vrai, frère. Non, vous pouvez les trouver. Vous pouvez, les, vous pouvez les hein. Vous verrez qu'ils sont des menteurs. Ils vous font une possibilité là pour que vous puissiez voir un homme de Dieu. Il n'a rien à voir avec Dieu. C'est un homme de Satan. Parce qu'il est menteur, mais c'est vrai. Et là, il était sincère. Vous savez, Moïse était sincère, il dit, Seigneur, je ne suis pas, je suis, je ne suis pas. Il était vraiment sincère. D'ailleurs, il se souvenait quand même de fouet de Pharaon. Et non, je ne sais pas parler, Seigneur, je suis, je suis un Et puis, c'est comme ça qu'il la colère de Dieu sans Qui fait parler le muet Qui fait muet Donc, Dieu s'est délevé de Mais Maintenant, voici à ton frère Aaron qui est à toi. Dieu n'a pas voulu l'abandonner là. Non, Dieu dit, voici l'homme. Je l'ai fait Dieu, il n'a pas monté les épaules. Frères et sœurs, c'est ça ce que Dieu veut de toi. Il a tellement, il y a tellement de puissance en toi. Quand j'ai dit, mais il ne vaut rien, mais en fait, la puissance, est là-dedans. Bien sûr. Ce que Dieu veut que tu puisses comprendre qu effectivement, que ce n'est pas des, des, des trucs comme des, avec des éclats et tout ça que l'on voit aujourd'hui. Non, non, non. non C'est toujours dans la simplicité, dans l'humilité. Quand on regardait Dieu lui-même sur la terre, qu'est-ce que nous a dit Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Donc, quand on le regardait, il dit, mais il ne faut rien. On a même pris les pierres pour lui jeter dessus. Et pourtant, là, c'était Dieu lui-même. Si c'était vous et moi, on dirait plus que j'ai l'autorité. Feu tombe. Qu'ils voient que je ne suis pas un homme comme eux. Que je suis Dieu maintenant. Ah oui, parce qu'ils m'ont provoqué avec des pierres. Mais sèche-toi. On va mettre ça avec la main. Alors, ah, t'as vu, maintenant, je suis Dieu, j'ai l'autorité. Non, il s'est éclipsé. Bien sûr que oui. Il ne s'est pas arraché à être l'égal de Dieu. Il a pris la forme d'un serviteur. Quand Dieu agit en toi, tu deviens petit. Amen. Il n'y a pas de, de choses à pouvoir faire. Non, non, non. C'est dans la petite chose, que, que Dieu fait des grandes choses. Mais dans le calme, dans un silence, effectivement. Parce que la puissance de Dieu, elle travaille elle travaille pour pouvoir, arriver va pouvoir mettre les choses à la place que Dieu veut que cela soit. C'est sûr et certain. Et ça doit prendre du temps. C'est pour ça que le travail se fait dans chacun de vous. Voilà que l'homme, Auquel, effectivement, que Satan ne pouvait pas comprendre et il descend. Alors, il disait, mais non, mais est-ce que ce n'était pas que, il fallait que ce soit, si, si cela était ainsi qu'on dit, mais ce n'était pas qu'il fallait que ce soit Dieu. Mais bien sûr que c'était Dieu. Il a dit, j'étais fait Dieu devant Pharaon. Donc, Dieu, je veux pas, vous comprenez ce que je vais seulement dire, oui, et c'est que Dieu lui-même est descendu. Pour aller visiter son peuple. Amen, amen. Moïse n'était pas Dieu. Moïse était un serviteur de Dieu. Mais devant Pharaon, vous n'avez jamais remarqué Il n'a pas dit que j'étais fait Dieu pour mon peuple. Amen, amen. Non, non, non, non, non. Non, non, non, non. Il n'a pas dit que t'ai fait Dieu pour mon peuple. Non, jamais. Pour Pharaon. Pharaon. Pourquoi Parce que Pharaon était lui-même Dieu. Alors je lui envoie un Dieu. C'est la Bible. C'est la sagesse de Dieu. Pour démontrer à tous les Juifs, les Israéliens, les Égyptiens, qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Comme il a fait avec Daniel. Parce que David était un roi. Et vient Dieu. Mais il fallait qu'un Dieu vienne. Ils ont tous proclamé qu'il faut que ce soit un Dieu, pas un homme. C'est pour ça qu'ils y craignaient Nebuchadnezzar parce qu'il était Dieu sur la terre. C'est vrai. Maintenant, quand Dieu lui a envoyé son fils, qui est aussi un Dieu, oui, monsieur, il est allé devant qui c'est Devant Nebuchadnezzar qui était un Dieu. Quand Nebuchadnezzar l'a vu, il était un petit bonhomme. Dieu est grand. Ah oui, Dieu est grand. On a être comme un Goliath, mais ce n'était pas un Goliath. C'est côté comme un petit David. Vous voyez toujours Ce n'est pas ce qui frappe au oh, regard. C'est ce que vous méprisez là. La puissance de Dieu. Quand cet homme vient, regarde l'humanité. Oh, roi, vie éternellement. Il n'a pas dit Bon, ben roi, écoute-moi bien. Non, non, non. Oh, roi, vie éternellement. Ce n'est pas. Qui est mon esprit supérieur, moi, ou que ce soit par rapport aux autres, effectivement. Parce que ce que le, le roi demande est quelque chose de tellement difficile. Pour, tu vois comment il parle Pas pour dire que, eh non, moi je connais. C'est comme ça que vous avez parfois donné. Cette sœur-là, elle ne vaut rien. Dieu soit béni, alléluia. Que moi, depuis que j'ai cru, vous voyez, sœur, moi aussi avant, je portais des pantalons. Hein. Mais quand on arrive à te faire la pression au travail... Frère n'est pas là, pantalon quand même. Gloire à Dieu pour le travail. Non, non, c'est comme ça, je vous donne un exemple. Hein. Je vous donne un exemple, il ne faut pas m'en vouloir, je vous donne un exemple, c'est moi comme ça. Mais tu critiques la soeur qui a porté son pantalon dans la rue. Oh, moi, oh, c'est gloire, Alléluia. Seigneur m'a délivré de tout ça. Moi, je ne peux même plus m'accepter. Même de des... Regardez comment elle s'est donnée dans le monde, effectivement, un pantalon, c'est si, c'est là. Hein. Et, et, et moi, je suis une fille d'Abraham. Seigneur, merci que tu as fait de moi ce que je suis devenu. Alléluia. Gloire soit rendue à l'éternel notre Dieu. Quelques jours après, au travail, l'annonce, Madame, mademoiselle, Monsieur, le directeur a dit que toute personne qui ne porte pas son pantalon pour exécuter les travaux ici, licenciement immédiat avec perte de salaire irrécupérable enfin, donc, tu deviens juste. Ah oui, ça commence à travailler la tête. Maintenant, tu vas dormir, tu commences à voir. Oh, maintenant, tu commences à te prêcher toi-même. Est-ce que vraiment Dieu avait dit que dans les circonstances de travail, parce que dans les circonstances de travail, c'est quand même l'uniforme, non Parce que c'est l'uniforme, c'est quand même pas un pantalon. hein Donc, Dieu, quand même, voit qu'ici, c'est ici. Je suis dans un travail, dans un endroit, effectivement, pas dans la rue, hein mais c'est dans le travail. Donc, comme on demande, effectivement, donc, ça veut dire que je crois que je peux. Je crois que je peux. Parce que c'est. Je pense que oui, parce que quand Dieu a parlé. Oui, oui comme ça. Vous commencez à vous prêcher vous-même. Et vous avez peur des pasteurs. Et je vais vous demander un peu parce qu'on m'a demandé ici de porter les pantalons. Je donne l'exemple. Hein. Et qu'est-ce que tu vas. Vous, vous, vous n'osez même pas passer, Mais il va me dire non. <rire> parce que pour ne pas poser la question, pour me satisfaire, moi, dit que le Seigneur m'a révélé peut-être une chose comme ça. Ben, je je me dis moi-même oui. <rire> Vous voyez, en fait, c'est pour ça que c'est Seigneur qui est par la grâce de Dieu. Ne te manque pas de l'autre. Soyez donc émis de compassion. Miséricordieux, frère. Et c'est comme cela que les autres peuvent être aussi être. Parce que vous vous connaissez. C'est Dieu qui vous connaît mieux que moi-même. Ici. Alors. Euh, J'aime mon Seigneur Jésus. Oh, les le temps manquent souvent. Je reviendrai. J'aime mon Seigneur Jésus. Il est tellement bon. Il est d'une sagesse. Mon Dieu. Ah non, non, c'est vrai, frère. Il, il est vraiment digne d'être loué, d'être chanté, d'être aimé, d'être glorifié, de la voir comme ami, comme ton compagnon de tous les jours. Si, si, si, si, si, si, quand vous l'avez frère, vous êtes en paix. Et c'est votre conseiller. Quand vous marchez comme ça, il vous dit, non, ça c'est pas bon, fais ça. Tu n'as pas besoin de pasteur derrière toi, mais tu as besoin de lui. Il te conseillera, c'est si oui, c'est bon. Là, tu peux, tu ça. ah, merci Seigneur. Puis tu me dis, ah non, ça c'est pas bon, tu merci Seigneur. Donc, il est ton conseiller qui t'a dit à toi que j'essaierai avec. Et quand ça Jusque quand Jusque demain seulement Jusqu'à la fin. Ça veut dire que quand il te parle, quand tu sors, il se tient là. Tu veux faire, tu te souviens pas de ce que je t'ai dit tu ne te souviens pas quand même. C'est pour ça que quand vous êtes des dieux, quand vous écoutez la parole de Dieu, vous l'enregistrez. Je vous ai donné un conseil l'autre fois. C'était entre nous. Il dit qu'après avoir écouté la prédication, quand vous rentrez chez vous à la maison, la semaine qui commence, ne commencez pas encore par... écrire. Non, non, commencez par écouter la prédication. Repassez la réunion. Réécoutez les Vous allez remarquer que les choses... Oui, les choses que vous allez entendre. Mais ce n'est pas possible. Nous étions assis là. Mais comment ça se fait que je n'ai pas entendu ça comme ça? C'est comme ça que. Que Dieu vous bénisse. C'est comme cela que le Seigneur continue à vous nourrir. Et vous comprenez que non, c'était lui qui nous parlait. Parce que ce n'est pas possible que ça continue à travailler à moi, même après la réunion. C'est nécessaire pour cela. Et alors, on comprendra effectivement que ce que Dieu a fait, c'est toujours bon pour nous, pour chacun de nous. Enfin, que nous progressions dans la bonne direction. Et que nous marchions comme Dieu veut que nous puissions poser les pas. Vous savez, souvent, on a tendance à pouvoir penser qu'effectivement que Dieu ne nous connaît pas. Mm -hmm. Et pourtant, Dieu nous, Dieu, Dieu nous connaît en fait. Il sait qui nous sommes, il sait de quelle manière effectivement nous vivons effectivement, ainsi de suite. Mais il veut te montrer qu'il est celui qui te parle en fait. Et quand il te parle aussi, c'est pour ton bien c'est qu'il veut ce que tu puisses toujours au jour le jour, jour comme il dit effectivement que tu puisses toujours être la tête et jamais la queue parce que si il t'a fait la promesse effectivement que si tu obéis à sa voix et que toi tu le fais, il tiendra aussi sa promesse c'est comme ça que nous terminons par là ah, il est très bien et ainsi donc quand Moïse est entré donc en Égypte effectivement même Pharaon lui même ne pouvait jamais arriver à pouvoir imaginer ne fissent qu'un jour que ce peuple-là pourrait sortir parce que lui-même pharaon était entouré aussi de démons et oui ça l'avait aussi qu'est ce qui s'est passé pharaon et moïse vient il jette son bâton vous vous souvenez le bâton de moïse est devenu un serpent mais c'est parce que les serpents étaient donc les dieux des égyptiens Regardez très bien sur Amen. les pitons là comme ça. Dieu ne fait rien pour rien. C'est parce qu'il voulait montrer l'autorité. Il dit ton Dieu à toi, c'est un serpent. Amen. Moi je veux te montrer l'autorité que moi j'ai. Il jette son bâton. Le bâton devient un serpent. Ces magiciens, ils viennent aussi. Ils disent, bon, on va te montrer. J'en ai ces gens. Ils ont jeté aussi leur bâton pour aveugler. Maintenant, pour montrer à enfin, que nous avons aussi la puissance. Vous comprenez, non eh Ben. Dieu a permis cela, il sait ce qu'il faisait. Contre toute attente. Chose qu'il n'avait jamais vue. Donc jamais il n'avait vu ça. Non, non, non, mais. Il voit, qu il, il voit que, <rire> que quand il jetait le bâton, il faisait attendre comme dit hey, Hé, Moïse, aïe, aïe, aïe, Non, Moïse était tranquille. Amen, Amen. Pourquoi était-il tranquille Parce qu'il savait qui était à côté de lui. Et il savait. Que, toi, tu dois savoir qui wow. tu es, mon frère. Devant un problème, ne tremble jamais. Parce que tu dois savoir, ce n'est pas pour rien que tu quittes ta maison, venir à cet endroit pour pouvoir prier, si tu es sincère. Et qu'au jour de l'épreuve, c'est Dieu là que tu sais, il puisse t'abandonner. Ah moi, tu ne le connaisses pas. Non, monsieur, non, madame, il ne va pas le faire. Non, au contraire, il va t'éprouver qu'il est ton Dieu à toi sur et certain frère. Et voilà que Moïse était tranquille. Il se dit, mais oh, comment il ne bouge pas C'était tranquille. Il n'a rien fait. Tout d'un coup, on voit que le serpent de Moïse. Oh, j'aime dire, Vous savez, frère et j'ai toujours eu mais un serpent, bon, son travail, c'est de fuir, non donc voyez, un serpent qui vient de te directement le petit c'est de c'est de c'est de c'est de mais pas la fuite effectivement non dieu les a maîtrisés là Amen. et les serpent de moïse calmement il vient il commence à avaler l'autre veut fuir non il avait rester là il a avalé il a avalé il a avalé alléluia il avait quand il a terminé ça il passe à l'autre il a avalé, il a avalé, il a avalé. Frère, ils étaient tétanisés. Qu'est-ce qui s'est passé Tous les pouvoirs de magicien, là-dedans. Il prend le bâton, il tient comme ça. Alléluia. Il dit, je tiens l'autorité. Oh, mon frère et ma soeur, le Dieu que nous servons, c'est un Dieu tout puissant. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Oh, que le Seigneur vous bénisse. Mon grand, tu peux venir il y a un cantique que je voudrais que nous chantions, Christ nous précédant. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. Le 141 dans les flots. Christ nous précédant, marchons en avant sur le chemin chemin de la vie Sa voix sainte nous, con nous convie à le suivre Le chemin, le chemin de la vie Sa voix sainte